J'espère que tu vas bien Aujourd'hui je te retrouve dans cette vidéo Pour essayer de... Bah, on va faire plus qu'essayer d'ailleurs, on va le faire On va concevoir un thumbnail percutant et original Alors pourquoi euh, je me permets je choisis De produire un nouveau contenu alors qu'il y en a déjà Une flopée sur le web Tout simplement parce que mon constat Récent c'est que je trouve que les thumbnails Se ressemblent et se noient dans la masse C'est à dire que il y a un style il y a des codes qui se sont euh, créés, on va dire, qui se sont instaurés. Et je ne suis pas trop d'accord avec ces codes. Il y a énormément de couleurs. Beaucoup trop de couleurs, à mon sens. Alors il y a une mode qui consiste à plaquer sa tronche sur tous les top mails, avec un air surpris, un sourire, que sais-je. Mais enfin, bon, est-ce qu'on est est qu veut vraiment ça Est-ce que vraiment, quand on, quand on décide de placer sa tronche, est-ce qu'on pense à l'avenir et est-ce qu'on se dit, tiens, euh, voilà euh, je digresse, mais j'ai un autre channel où je fais de la guitare euh, le, le, le, une, une des vidéos les plus vues enfin les vidéos les plus vues, c'est celle où on voit ma tronche où je joue de la guitare et euh, ça fait 13 ans et c'est encore les vidéos les plus vues aujourd'hui, c'est là où je veux en venir, c'est que voilà, est-ce que ce monsieur ce jeune homme pense à ça quand il met sa tronche et surtout là où je veux en venir également, c'est est-ce que euh, le, le, le style de, ce, de cette miniature va vraiment servir son contenu alors peut-être que oui, hein. peut-être que, peut que ça sert son contenu, effectivement. Si je devais analyser, euh, je trouve que ceci est pas mal, parce que bon, déjà c'est plus agréable, c'est plus mis en page, à mon avis il y a passé un certain temps, mais surtout il doit avoir certaines compétences en graphisme, mais euh, également le texte est jaune, le jaune c'est surtout la, une, une des couleurs qu'on verrait le, le plus facilement dans un champ de vision, c'est pour ça que, ce serait pour ça d'ailleurs que les, les, les personnes qui travaillent sur les routes sont habillées de jaune, fluo, c'est parce qu'on les voit évidemment. Je pense que cette personne l'a bien compris. Euh, et et j'ai l'impression que son, sa vidéo, sa miniature se, se démarque euh, du reste puisqu'elle est jaune. Et j'aime bien employer le jaune aussi dans mes miniatures, on le verra plus tard. Alors ici on retrouve un de mes contenus et c'est vers ça que je vais euh, essayer de vous amener. En tout cas c'est ce que je vais suggérer de créer ensemble. Spontanément quand, quand j'ai conçu ces vidéos euh, hier, j'ai je, je, créé euh, ceci avec euh, du texte euh, parce qu'il fallait que ça aille vite et puis euh, et puis voilà ça s'est fait comme ça force est de constater en tout cas moi je, je pense que, que c'est pas mal euh, ce qui m'a ce qui me ce qui me pousse à dire ça c'est que euh, j'ai lu récemment aussi dans, dans un autre article mais ça ne concerne pas youtube mais ça concerne les interfaces web on se serait rendu compte que pour les boutons d'interface par exemple pour le e-commerce on, on mettait parfois jusqu'à présent et on met encore une petite icône. Je, je, je prends par exemple le bouton euh, payer pour un panier, pour un e-commerce, on va mettre un petit caddie. Alors il y a des gens qui auraient fait du, du AB testing et qui auraient étudié tout ça. On se serait, je parle au conditionnel évidemment, il faudrait que je retrouve les ressources, les, les sources, on se serait rendu compte qu'un qu'ajouter une image à un bouton textuel ne générerait pas plus de clics. C'est-à-dire que, euh, en quelque sorte, l'image viendrait parasiter, on va dire, la compréhension, la lisibilité. Et ce serait un frein à euh, la génération de, de leads, comme on appelle ça, de d'acquérir de de, de, des nouveaux clients ou générer du clic. En tout cas, induire un comportement chez l'internaute. C'est en général ce qu'on cherche à faire dans la production de contenu sur le web actuellement, dans le marketing web ou euh, dans la vente en ligne c'est euh, induire un comportement et euh, le comportement que l'on souhaiterait voir chez le, le prospect, en tout cas l'internaute la personne euh, à qui on va vouloir soutirer soit de l'argent, euh, soit proposer de la valeur et c'est ce que je souhaite amener ici ou soit euh, des vues par exemple je pense que j'ai un peu trop digressé Néanmoins, hein, c'est pas une introduction euh, qui me semble superflue. Euh... Deuxième constat, ben je, je l'ai évoqué, euh, il y a, un parfois j'ai l'impression qu'un travail considérable est mené pour euh, a été accompli pour générer ces images. Bon, ici, ça, ça a l'air d'aller encore, mais je reviens sur mon, le bonhomme ici au-dessus. Voilà, je, je me demande combien de temps il a passé pour générer cette, cette thumbnail. Euh, est-ce que. Bon, ça m'étonnerait qu'il ait passé plus de temps que la vidéo, mais on pourrait s'interroger. Parfois, une vidéo euh, euh, va, durer, euh, va être très, très brève. Et puis, euh, le, le temps de générer le, le thumbnail et tout le travail qui, qui, qui vient autour de, de ça, c'est-à-dire l'optimisation des titres, des descriptions, la recherche de mots-clés, etc. Mais surtout, revenons au, au sujet de la vidéo. Le thumbnail, est-ce qu'il il, n'est pas. Euh, est-ce qu'il est opportun de consacrer autant de temps à la, réalis à la réalisation d'un thumbnail Je reviens à mon idée première. Est-ce que vraiment la, li la lisibilité dans une page va être optimale avec euh, des croix euh, Ici bon la personne se met en avant, je comprends, hein, euh, euh, ça diffuse une émotion, voilà, ça peut servir et, et, le, le contenu, ça peut servir le contenu et, et, euh, et communiquer, euh, je vais dire, en. en en lien par rapport à la vidéo ça peut être euh, complémentaire mais euh, ici je trouve que le texte bon n est, n est, je ne pense pas je ne suis pas certain en tout cas que l'image sert vraiment le contenu et surtout que l'image soit lisible ok elle évoque une émotion c'est joli mais est ce que c'est lisible est ce que je est ce que du premier coup d'œil je vois le texte et je sais ce que c'est ici j'ai l'impression que c'est un peu plus flou ici c'est un peu plus clair et euh, mon contenu ici, bon, allez, c'est pas pour me vanter, mais je, je crois que c'est lisible, quoi. On va essayer. Et je suis désolé, j'essaye, je, je, je, on va dire, que je débute. C'est pas que je débute, mais je me, je me relance dans la création de vidéos YouTube. Et le, la structure n'est pas encore tout à fait établie. Je n'ai pas vraiment envie de faire du montage pour l'instant. Et c'est pour cela que je ne vais pas couper au montage et que je vais par contre placer un chapitrage dans la description de la vidéo. Et je t'invite à aller voir le chapitrage pour directement aller au chapitre qui t'intéresse. Est-ce que le point 3, j'en ai parlé. On perd en lisibilité. Oui, j'en ai parlé. Et puis, la... je viens de l'évoquer. Voilà. Donc on va passer dans le vif du sujet. Euh, comment créer un thumbnail similaire à ceci probablement avec le logiciel Photopea ce qui m'a amené à suggérer cela aussi, c'est que j'ai cherché une vidéo pour, pour, pour voir si le contenu existait avant, et ce que j'ai trouvé ne, ne, ne, ne me satisfait pas. C'est-à-dire, j'ai l'impression... Déjà, je vais vous montrer tout de suite la fin. Euh, voilà, Je trouve que c'est kitsch, en fait. Je, je n'aime pas. Je trouve ça... Oui, je trouve ça moche. J'hésite à le dire, mais je trouve ça moche. Et enfin, euh, j'ai l'impression que les étapes pour y arriver, c'est quand même, malgré que la, vie, la vidéo paraît courte, le, le, les, les paramétrages qu'il va opérer et demander d'opérer, me paraissent assez compliqués pour un débutant dans Photopea. C'est-à-dire, moi, ce que je souhaite amener par ce contenu, et j'espère que ce sera bien clair par rapport à tout ce que je viens de dire, je vais m'efforcer... Dans la description et toutes les métadatas de de, de de de faire euh, transpirer ça pour que vraiment mon message soit clair c'est ça que je veux faire transmettre c'est le je souhaiterais que le, la création de contenu soit accessible qu'il ne faille pas euh, être un expert en photopea pour générer une image et je souhaiterais que ce soit lisible et pourquoi cela car je pense que cela contribue à l'accessibilité du contenu et cela bénéficie à tout le monde, cela pourrait me enfin, va probablement me bénéficier à moi parce que cela donnerait une visibilité à mon contenu. Et comme je juge mon contenu utile, cela va donner une visibilité accrue aux gens qui cherchent ce contenu. Et donc tout le monde serait gagnant selon moi. Passons dans le vif du sujet, euh, le, le, ce que je vous suggère d'employer pour créer votre thumbnail c'est un outil que je trouve formidable c'est quelqu'un qui s'est amusé euh, probablement amusé mais qui a passé sans doute beaucoup d'heures à rendre un clone de photoshop disponible dans le navigateur cela s'appelle photopea c'est accessible en se rendant sur le site photopea.com ça ne nécessite pas d'installer une application il suffit de se rendre sur photopea.com et le programme se charge dans le navigateur pour préparer cette vidéo j'ai préalablement cherché un thumbnail, si je le retrouve. Cette, cette image, elle est libre de droit. Je l'ai trouvée sur le site Unsplash. Le site Unsplash, référence des photographies, je dirais quasiment professionnelles. Je pense qu'il y a une sélection qui est opérée par, euh, par une personne et, et, et que ce n'est pas entièrement un algorithme qui, qui choisit les images car elles sont généralement agréables. La particularité de Photopea, c'est qu'on voit l'auteur de la photo. Nous pouvons partager l'image via un lien mais également l'intégrer dans une page html je ne trouve plus le. il faudrait que je me connecte il faudrait que je me connecte mais je suis certain que euh, quand nous téléchargeons l'image je vais la télécharger en 1920 par 1280 car c'est une résolution suffisante pour un thumbnail un thumbnail ça fait 1280 par 720 ce que j'étais en train de dire, c'est que je suis persuadé qu'il est possible de copier-coller un texte en HTML, pour ceux qui, qui développent un petit peu ou qui, qui s'intéressent à la création web. Il est possible de, de copier-coller un code HTML pour intégrer le fait que cette image, voilà, elle a été créée par euh, Christian, je ne sais pas, je, je ne me risquerai pas à prononcer le nom, mais en tout cas, le code HTML intégrera quelque chose de, de joli avec une photo et dire, voilà, cette photo est, euh, a été créée par cette personne et vient d'un splash. C'est bien sûr optionnel, mais comme c'est gratuit, et, euh, on pourrait, euh, ce, serait, ce serait juste en tout cas de, de, de mentionner la personne. Je vais télécharger mon image. Et je vais l'ouvrir dans Photopea. Alors, deux possibilités. Soit je crée un nouveau fichier aux dimensions adéquates et je fais « Ouvrir et placer » mon image et comme ça l'image va s'inscrire dans le dans le dans le dans le nouveau projet ou soit j'ouvre directement mon image ce que je vais faire ici la résolution de cette image nous pouvons la lire dans image taille de l'image on retrouve bien ce que nous avons vu dans dans unsplash 1920 par 1280 Cette image nous allons la recadrer à la dimension d'un thumbnail Je vais sélectionner taille fixe et encoder 1280 par 720 Je vais déplacer le sélecteur de recadrement et je vais essayer de trouver une mise en page qui, qui, que je trouve agréable un recadrage que je trouve agréable et euh... je réfléchis moi j'aimerais qu'on voit quand même le, le logo youtube parce que parce que ça attire l'œil c'est une vidéo youtube je vais faire comme ça voilà je vais essayer de profiter un maximum de, de ce que j'ai à disposition voilà comme ça je j'ai du mal de parler de mettre en page en même temps ça paraît du détail mais moi j'aime bien j'aime bien ça j'appuie sur enter que j'ai quelque chose qui est, qui est pas mal ici alors rappelez-vous on va essayer de reproduire quelque chose de similaire lisible bam impactant percutant et donc le titre de ma vidéo c'est concevoir un thumbnail percutant et original je vais copier coller ce texte choisir l'outil texte cliquer dans mon espace de travail et faire CTRL V, CTRL V ou CMD V si je suis sur Mac, je colle, j'ai un début de texte, en enfin, plus qu'un début d'ailleurs, édition, transformation libre, je vais transformer ce texte et essayer de le mettre en page, alors si je double clique, je peux sélectionner le texte, je vais faire CTRL X, non, je réfléchissons, Réfléchissons, concevoir un terminal. Je réfléchis parce que voilà, je vais, je vais montrer ce que, ce que j'allais faire. Et en même temps, en, en réfléchissant à le faire, je me dis non, ce n'est pas ce que j'ai envie de faire. Mais je vais quand même vous montrer. Transformation libre. J'allais faire ceci. Et puis je me dis non, je vais écrire concevoir. Je vais pas juste écrire concevoir. Pourquoi Parce que euh, niveau. Je, je... En fait. Je reformule ce que, ce, que je, ce que je vais faire, c'est jouer sur la taille, la dimension du texte. Et je trouverai adéquat de, par exemple, ici, optimiser est plus grand que booster votre. Et donc, j'aurais bien envie que ce ne soit pas concevoir, qu'il soit vraiment mis en valeur, mais percutant. Parce que percutant, voilà, ça attire c'est percutant, évidemment. Et donc, ce n'est pas ça que je vais mettre. Donc, je vais faire CTRL-Z pour revenir en arrière. Hop. Je vais double-cliquer sur mon texte sélectionner tout le reste, faire CTRL X, concevoir un Thumbnail et voilà, euh, j'ai fait CTRL X, je vais, faire, je vais sélectionner l'outil texte à nouveau et recliquer à lire dans mon espace de travail pendant que j'ai encore le texte en mémoire, c'est-à-dire dans le presse-papier de la machine je fais CTRL V et je retrouve le texte que je viens de couper Remarquez que dans les, dans les calques ici, un nouveau calque texte vient de se créer. Je vais tout de suite le renommer. Percutant et original. Si je ne fais pas ça, après quelques duplications, je peux vite me perdre. Je vais commencer par mettre en page ceci. Édition, transformation libre. Je le fais un peu en temps réel. C'est-à-dire que je ne sais pas à l'avance euh, ce que je vais faire. Donc je reviens, à mon avis, je vais revenir sur ma position et je vais faire ça, regardez. La même chose que je viens de faire, je double-clique, je sélectionne, je coupe. Je viens sur l'outil texte, je clique dans mon espace de travail, je colle. Cela génère un nouveau calque, je le renomme. Si je retrouve l'option renommer. Je ne la vois pas, je devais double-cliquer. Ah, tiens, il, il s'est renommé tout seul. Concevoir, je vais les mettre dans l'ordre dans lequel il s'affiche. Ah, ici à l'écran, concevoir, percutant. Mais... Euh... Pour que ce soit encore plus visible de loin, parce que n'oublions pas qu'un thumbnail c'est tout petit, je vais écrire en majuscule. Et je viens de penser d'ailleurs que j'avais pris la police par défaut on pourrait très bien en sélectionner une autre j'avais envisagé de faire ça à la base c'est joli c'est original mais je ne pense pas que ce sera lisible en fait la, la typo qui était sélectionnée était pas mal mais j'ai quand même envie d'en trouver une autre pour faire avec vous ce travail de recherche et vous montrer que dans Photopea il y a plein de, de font on peut également en ajouter c'est à dire si vous allez sur google font vous trouvez une fonte qui vous intéresse vous pouvez la télécharger ça sera peut-être l'objet d'une autre vidéo à ce moment là si je décide de faire cette vidéo je viendrai ajouter un lien dans la description en modifiant celle-ci ultérieurement concevoir ça c'est pas mal en tout cas, c'est impactant, mais je ne suis pas sûr que ce soit lisible. Ah, ça, c'est pas mal, j'aime bien. On va partir sur ça, on verra. Édition, transformation libre, concevoir. Ouais, C'est pas mal, mais comme c'est euh, étendu sur euh, la verticalité, à mon avis, ça risque de poser problème. On va voir, peut-être pas, en fait. est-ce que je mets percutant et original sur une ligne ou est-ce que je coupe, on va voir transformation libre Hop. on va mettre ceci en majuscule j'aime bien le fait que ce soit en majuscule et puis en minuscule ah, dilemme, je, on va laisser comme ça parce que voilà, spontanément j'aimais bien, donc peut-être que c'est une bonne raison pour le laisser comme ça ce que j'aime bien faire aussi c'est aligner les textes c'est à dire ne pas avoir un texte comme ça et puis l'autre comme ça, bien que ça pourrait être un style, et parfois je le fais. Ici j'ai envie d'aligner. Il est possible de placer des repères, mais je ne vais pas le faire ici, ce sera peut-être l'objet d'une autre vidéo. On va plutôt faire ça à l'œil, percutant et original. Et je me rends compte que ma phrase n'est pas dans le bon ordre. Ça, je vais le mettre en majuscule. Édition. Transformation libre. Hop. Concevoir un thumbnail. À mon avis, je vais couper ça et le mettre plus bas. Pourquoi Parce que... Si je place ça comme ça, et ça pourrait très bien le faire... Euh, je ne remplis pas l'espace or je trouve ça dommage parce que j'ai, on a, on a un espace à disposition autant essayer de l'exploiter au maximum et puis c'est un style graphique euh, je trouve ça original maintenant on pourrait très bien se, se contenter de ça et pour le remettre en page c'est à dire le centrer dans l'image je pourrais venir ici dans les calques pour les sélectionner tous je maintiens shift enfoncé et je sélectionne les calques je crois que je pourrais faire concevoir shift et aller directement en position 3 et sélectionner les trois d'un coup alors j'ai bien l'outil déplacé et je vais déplacer ceci et le remettre au centre pour vous montrer qu'on pourrait très bien se satisfaire de ça et laisser comme ça or moi je trouve que c'est pas mal d'avoir en plus de ça si j'agrandis si j'utilise l'espace es, dans son entièreté je vais probablement devoir euh, faire comme ceci je vais le faire pour illustrer mon propos transformation libre agrandir le texte c'est à dire bah, il sera plus grand et donc plus lisible, plus visible je vais faire comme tout à l'heure je double clique remarquez que je n'ai pas besoin de sélectionner le calque, bien que je puisse le faire je peux double cliquer et j'ai directement l'outil texte qui est sélectionné et je peux directement éditer, ce qui est pas mal je coupe, ctrl x hop Je prends l'outil texte, je clique, je colle, comme tout à l'heure, rien ne change. Et ceci, je reviens sur ma position. Je l'écris en majuscule, comme ça, tout est en majuscule. Alors, poursuivons cette mise en page. Percutant, le nom du cac n'est plus adéquat, je le renomme. Alors bien sûr, je vous montre tout ça. C'est comment moi je fais spontanément. J'ai décidé, j'ai choisi de ne pas préparer plus cette vidéo et de le faire spontanément avec vous. Tout simplement pour démontrer qu'il est possible d'être créatif sans préparation. Je vous invite à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous pensez que je suis allé trop vite. Et je pense que dans les vidéos futures, je reviendrai sur cette position et je me préparerai un peu plus. D'ailleurs aujourd'hui, je me suis préparé un peu plus que la veille. Voilà, c'est vers ceci que je voulais. C'est ceci, vraiment, ça s'approche de ce que j'imaginais avant. Tiens, merde, pardon. Ctrl-Z, euh, concevoir. Je vais remettre le cac dans l'ordre de lecture. Concevoir, un tenet percutant. Percutant et original, voilà. Par un souci d'organisation, en passant, ce n'est vraiment pas... Euh... On va dire que... C'est plus pour euh, soigner, et soigner le, le projet et euh, directement avoir quelque chose de propre. Je m'explique, je vais d'abord faire ce que je pense faire et puis vous l'expliquer. Euh, C'est-à-dire, je souhaite créer un dossier texte dans lequel je vais placer mes quelques textes si j'y parviens. Pourquoi il ne veut pas a mon avis, je ne fais pas bien. Alors ça, c'est un peu frustrant. Voilà. Pourquoi je fais ça C'est-à-dire qu'à partir du moment où je vais avoir plusieurs, tellement de calques que je ne vais plus m'y retrouver, je vais placer ça dans, dans les calques dans un dossier pour pouvoir m'y retrouver j'ai dégraissé concevoir un tonner percutant et original je vais sélectionner tous ces calques et les transformer les ajuster pourquoi parce que ici c'est plus large que ici c'est peut-être un détail pour vous comme dirait l'autre mais pour moi c'est important édition transformation libre alors je vais également le descendre pour que ce soit plus ou moins centré J'appuie sur Enter et voilà, j'ai un truc qui est pas trop mal, je trouve. Concevoir un thumbnail percutant et original. Nous allons nous arrêter là-dessus. J'espère que vous avez trouvé ça utile. Je vais néanmoins vous montrer qu'on peut exporter l'image en tant que JPG. On retrouve bien la dimension d'un thumbnail YouTube et je vais l'enregistrer et voir ce que ça donne quand je l'ouvre ici. Et voilà. Je trouve ça pas mal. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile. N'hésitez pas à, faire, à, à me faire part de vos remarques. Euh, J'ai déjà produit hier euh, trois autres vidéos concernant les thumbnails. La première consistait à, à, à expliquer comment télécharger un thumbnail d'une vidéo, soit pour le personnaliser, soit parce qu'on trouve l'image intéressante. La deuxième vidéo consistait à expliquer comment agrandir une image avec un outil en ligne utilisant l'intelligence artificielle. Et la troisième, je ne me rappelle plus. Donc, je vous suggère d'aller voir dans la description le lien vers cette playlist. J'espère que ça vous aura aidé, que vous aurez trouvé ça intéressant. Et je vous souhaite une bonne journée. Ciao